Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver de nouveau pour une nouvelle vidéo. Et si tu viens d'arriver ici, je suis Bruna. Je fais des vidéos sur l'entretien des cheveux, de la peau. Je parle aussi des sujets de société qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet des femmes qui se redéfrisent après être retournées au naturel, c'est-à-dire les femmes qui étaient défrisées, elles sont retournées au naturel et après elles sont rentrées encore au défrisage. Je pense que c'est un thème important, c'est un sujet important qu'il faut aborder parce qu'il y a beaucoup de d'anciennes naturelles qui se retrouvent dans ce cas qui se sont malheureusement redéfrisées et je pense que c'est important d'en parler un peu pour pouvoir comprendre quelles ont été leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'elles sont décidées de rentrer en arrière pourquoi c'est important de parler de ça parce que j'imagine qu'il y a sûrement beaucoup de femmes naturelles qui se retrouvent dans cette position où peut-être pour une ou plusieurs raisons elles sont en train de penser à redéfriser leurs cheveux et c'est aussi important pour les femmes qui ne sont pas encore naturelles et qui pensent à faire le pas qui pensent à revenir au naturel c'est important pour elles pour qu'elles puissent comprendre certaines choses avant de faire le pas donc, la première raison pour moi qui peut pousser une femme à retourner au défrisage après avoir été naturelle, c'est le fait qu'elle soit rentrée au naturel pour de mauvaises raisons. Ici, quand je parle de mauvaises raisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il y a eu de cela, euh, il y a eu quelques temps et tout en Afrique, il y a ce phénomène, le phénomène du retour naturel qui a vraiment plus de l'ampleur. Chaque femme disait vraiment « je vais être napi, je vais aussi essayer ce type de napi pour voir ce que ça donne, je vais aussi essayer la mode afro-napi ». Donc, retourner au naturel par suivisme, c'est une mauvaise idée. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui sont rentrées au naturel juste pour essayer et voir ce que ça allait donner. Elles se sont dit, bon, j'essaye aussi les cheveux nappis, les cheveux crépus, là, je vois aussi ce que ça donne. Elles l'ont fait peut-être parce qu'elles ont vu une amie qui a fait le pas, elles ont vu une soeur ou peut-être parce qu'elles ont voulu suivre la mode, elles ont voulu suivre le phénomène de nappis et tout à l'époque. Et donc, le fait que tu retournes au naturel par suivisme, ça fait en sorte que tu ne comprennes pas vraiment l'ampleur de ce que c'est que retourner au naturel parce que il faut se dire la vérité retourner au naturel c'est comme un changement de vie ce n'est pas un truc banal ce n'est pas juste un truc esthétique ce n'est pas une mode comme malheureusement beaucoup le prennent parce que quand tu retournes au naturel juste parce que tu prends ça comme la mode du moment alors comme une mode tu vas aussi t'enlacer c'est comme un vêtement que tu pars acheter parce que c'est à la mode quand tu ne l'as pas encore acheté, tu es enthousiaste, tu es surexcité, tu es... voilà. Dès que tu achètes le vêtement et tu le mets une, deux fois, tu t'enlaces et tu n'as plus envie. Donc, c'est ça. Le retour au naturel, ce n'est pas une mode. Le retour au naturel, c'est un changement euh, de vie. C'est une nouvelle méthode de vie que tu vas adopter. Et il faut bien se rendre compte de ça. Avant de faire le pas Parce que quand tu retournes au naturel Les débuts ne sont pas faciles hein. Ça il faut le dire, n'est facile pour personne Donc tu dois te préparer Tu dois comprendre ça avant de faire le pas Sinon à la moindre difficulté tu vas te retrouver à vouloir retourner à te défraiser. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui sont même naturelles et tout. Moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé il y a quelques années où j'en avais mal de mes cheveux et tout. Il y a des moments comme ça, on appelle ça les bad hair days où tes cheveux, vraiment, tu es fatigué, tu, tu es fatigué de faire les routines tout le temps et tout. Tu craques, tu craques. Moi, j'ai déjà eu à craquer à cause de mes cheveux. Et j'ai pensé à me redéfriser, mais après, je suis restée, j'ai un peu mis le défrisage et les cheveux naturels sur la balance. J'ai un peu pesé le pouls et le contre, et j'ai vu que ça ne vaut pas la peine. Et, me suis, et me, je me suis surtout rappelée de pourquoi j'étais revenue au naturel. Parce que moi, je suis revenue au naturel parce que le défrisage avait tellement abîmé mes cheveux. J'ai commencé à me défriser les cheveux quand j'avais à peu près 10 ans et tout. On a commencé d'abord à souffler au Cameroun, on appelle ça souffler les cheveux. C'est une méthode de défrisage qui est soi-disant plus saine, mais c'est toujours nocif pour les cheveux et pour l'organisme en général. Donc j'ai commencé à me défriser très jeune et c'est quand je suis arrivée en Europe, j'ai arrêté le défrisage à l'âge de 19 ans et tout. Donc, tu peux voir un peu, c'est à cause de ça, du fait que le défrisage avait tellement abîmé mes cheveux. Je me suis dit, plus jamais, moi, je ne défrise plus mes cheveux. Et donc, quand j'ai eu ce moment où j'ai craqué et tout, et que j'ai pensé à mes défrisages, j'ai dit, mais Bruna, est-ce que tu veux vraiment rentrer à ça? Est-ce que tu veux rentrer à ces cheveux de chat que tu avais avant tout? Ou parce que le défrisage avait tellement rendu mes cheveux fins, c'était vraiment comme les poils de chat. Ils étaient fins, ils étaient roux, ils étaient cassants. Je me suis dit, non, j'ai pesé la balle. Je me suis dit, mais entre le défrisage et le cheveu naturel, qu'est-ce qui est bien pour ma santé Et là, il n'y avait pas majeur dit non, je vais résister et je vais continuer. Donc, c'est ça, ne revenez pas au naturel pas suivisme, pas effet de mode pour essayer. Pensez bien votre décision. Il faut revenir au naturel parce qu'on se rend compte que d'abord le cheveu crépus c'est notre identité. On se rend compte qu'on veut valoriser vraiment ce que la nature nous a donné parce qu'on se rend compte que le défrisage c'est une mauvaise chose et qui est dangereuse pour la santé. Et quand tu reviens au naturel pour ces raisons-là, il est très difficile que vraiment, même si tu as envie de te redéfriser, que vraiment tu sautes le pas et que tu le fasses. Donc, la deuxième raison qui, selon moi, puisse... En sorte qu'une femme ait envie de se redéfriser, c'est le fait de se laisser dominer par les avis des autres, parce que les autres pensent quand tu retournes au naturel. Voilà, il n'y a personne qui va me dire que quand les quand conseils, quand les proches les gens de son, de son entourage l'ont vu avec ses cheveux naturels, alors qu'ils étaient habitués à l'avoir avec ses cheveux défrisés ou avec ses, ou avec ses extensions, n'ont pas été surpris il y a toujours une surprise, les gens te posent des questions, voilà, tes cheveux sont comment comme ça, moi j'ai eu des fois où on m'a demandé, mais vraiment, comment tes cheveux sont comme ça, pourquoi tu laisses tes cheveux là comme ça, tu ne, te, tu ne te coiffes pas, tu ne te coiffes pas et tout, tu ne te coiffes pas parce que moi, en fait, je fais toujours des out en coiffure protectrice, où je fais des trucs simples et tout, j'aime tout ce qui est simple, sans, sans compliquer, soit je fais des chignons comme ça, deux ou alors deux nattes et tout, voilà, et donc, on a même demandé, mais tu ne te coiffes pas et tout. Pourquoi tu laisses les cheveux comme ça? Pourtant, moi, je sais que je suis coiffée. Mais dans la, dans la mentalité des Africaines sur le continent, des Africaines, et des, des Africaines et des Africains, tu es coiffée quand tu mets les mèches, quand tu mets les extensions et tout. Donc, il y a ces remarques-là que quand tu reviens en naturel si tu n'es pas vraiment une personne décisive, si, si tu n'es pas une personne décisive, si la, décision pour, si, la, si la raison pour laquelle tu es revenu au naturel n'est pas vraiment assez solide, et si tu es une personne faible d'esprit surtout, tu vas chuter et tu vas te laisser influencer, tu vas être complexé par ce que les autres pensent et tu vas, te, tu, tu vas retourner au défrisage. Donc c'est ça. Apprenez que... Tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit un choix de vie, que ce soit un choix sur votre, vis, sur votre physique, tout ce que vous faites, tout le monde ne peut pas aimer. Les gens auront toujours à dire, les gens auront le droit d'aimer ou pas. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. La vie est comme ça et ce sont des choses qu'il faut comprendre très vite pour pouvoir... Ne pas euh, être complexé ou être frustré par ce que d'autres peuvent penser de ce qu'on fait. Quand tu comprends que les gens auront toujours à dire, les gens ne vont pas aimer tout ce que tu fais, quand tu prends des décisions, peu importe ce qu'on te dit, tu les assumes au fond. Et tu ne, tu ne tâtonnes pas, tu ne cherches pas à changer ta décision parce que les autres ont dit que tes cheveux sont maux, tes cheveux sont ci, tes cheveux sont ça. Donc c'est ça. Elles retournent aussi au défrisage parce que malheureusement elles n'ont pas su s'affirmer et n'ont pas su assumer leurs cheveux face aux remarques que les remarques parfois vraiment désobligeantes et il faut le dire que certaines personnes font quand ils le trouvent avec leurs cheveux crépus donc assumez vos cheveux quand vous retournez au naturel sachez que quand vous retournez au naturel vos cheveux sont nouveaux pour vous-même et pour les gens donc il faut un temps pour s'adapter il faut un temps pour les assumer dans toutes leurs facettes une autre raison qui puisse pousser les femmes à se redéfriser c'est l'absence des salons de coiffure pour cheveux afro quand je parle ici d'absence je, je veux pas dire que ça n'existe pas mais il n'y en a pas assez il n'y en a pas assez la majorité des salons de coiffure qu'on trouve sur le continent et même ici ce sont des salons qui sont spécialisés dans les extensions capillaires ou dans le traitement des cheveux défrisés beaucoup de femmes noires aujourd'hui ont des difficultés à aller dans un salon qui est vraiment spécialisé vraiment pro et qui prend bien soin des cheveux crépus. Du coup, quand une femme qui vient de rentrer au naturel se retrouve face aux difficultés autour dans les débuts, elle ne sait pas vers qui se confier, parce que c'est un peu facile de dire, moi je me mets à la place des gens, hein, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même patience et tout c'est un peu facile de dire voilà aujourd'hui il y a beaucoup de tutos il y a beaucoup de ceci cela mais tout le monde ne peut pas se coiffer c'est pas tout le monde qui aime rester chaque samedi chaque week-end faire son shampoing faire son ceci c'est pas tout le monde qui a ni cette envie ni cette patience là et donc s'il y avait beaucoup des espaces des espaces beauté où une femme peut aussi se vanter vraiment je il y a un salon de coiffure pour cheveux afro là-bas qui est chic je vais me faire belle, je vais me faire traiter les cheveux et tout. Si elle avait cette possibilité d'avoir ce type de salon à des prix en plus raisonnables, pourquoi est-ce qu'elle penserait à retourner au défrisage? Donc c'est ça, c'est vraiment cette absence, ce, ce manque de salon euh, pour cheveux afro vraiment, pro vraiment réputé et qui font vraiment de belles coiffures, qui mettent vraiment ces femmes à l'aise, qui leur montrent vraiment... La beauté du cheveu afro Qui leur montre vraiment tout ce qu'on peut faire avec le cheveu afro Qui font en sorte que Quand elles se retrouvent déboussolées Qu'elles en ont marre de prendre soin de leurs cheveux c'est si elles se disent ah Moi je sais même pas pourquoi je me casse Mieux je me redéfrise et tout Comme avant, avant je n'avais pas de problème Elles savent en fait en fait, ces femmes savent que le défrisage en soi n'est pas bon pour la santé. Elles le savent, mais elles préfèrent le faire parce que pour elles, elles n'ont pas d'autre alternative. Il n'y a pas des espaces où elles peuvent aller prendre soin de leurs cheveux et tout. Parce que le truc, c'est que quand elles se redéfrisent, elles le font dans les salons qui sont spécialisés, qui ne sont pas spécialisés. Je veux dire, dans les, en Afrique, la majorité des salons sont habitués au défrisage. Le défrisage et les extensions en Afrique, c'est la norme. Au Cameroun, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je parle de mon pays, le Cameroun. Je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique. Je vous invite à me dire comment ça se passe dans vos pays. Au Cameroun, la norme, c'est le défrisage et les extensions. Du coup, quand tu parles... mais Moi, j'ai entendu des femmes dire des fois que quand elles sont allées... Euh, avec leurs cheveux crépus dans des salons pour extension capillaire ou alors des salons où on traite des cheveux pour défriser, la coiffeuse face à son incapacité à prendre soin du cheveu à de la cliente, lui a conseillé de se défriser, elle lui a dit « cuit tes cheveux » au Cameroun on appelle ça « cuit ses cheveux ». Vous comprenez un peu le mal, le problème donc il faudrait que euh, beaucoup de personnes, je pense que c'est l'occasion d'attirer l'attention aux personnes qui ont l'intention d'ouvrir des business. Pensez aussi au business des salons de coiffure pour cheveux afro. Vraiment des, des salons vraiment spécialisés. Même si ce n'est pas spécialisé, au moins, à commencer à ouvrir de plus en plus de salons pour qu'il y ait beaucoup de salons de coiffure pour cheveux afro. Et que là, il n'y a plus de raison de dire, voilà, je me redéfrise parce que je n'ai pas de salon où on peut m'aider à prendre soin de mes cheveux. La dernière raison... Qui, selon moi, pousse les femmes qui étaient naturelles à se redéfriser, c'est le manque de patience. Elles ne sont pas patientes. Elles se plaignent trop vite. Elles pensent que retourner au naturel, c'est une chose facile. Elles pensent qu'elles vont prendre soin de leurs cheveux crépus au début, comme elles, comme elles prenaient soin avant de leurs cheveux naturels. Elles pensent qu'elles vont se lever le matin, prendre le peigne, passer sur leurs cheveux, passer sur leur tête comme elles passaient sur leurs cheveux défrisés. Ça va couler, ça va, ça va glisser comme ça. Non, ce n'est pas ça. Le cheveu afro, le cheveu, le cheveu afro ce n'est pas le cheveu défrisé. C'est deux cheveux qui sont complètement différents. Ils n'ont pas la même façon. Ils, ils ne demandent pas le même type de traitement. Ils n'ont pas la même physionomie. Ils n'ont pas la même texture. Donc, quand tu retournes au naturel, tu dois savoir que tu as totalement changé. Ce n'est plus la même chose. Et tu dois te réadapter. Le retour au naturel demande une prise de conscience, une réadaptation. Et ça demande de la patience. La patience, pourquoi? Parce que la patience, c'est la patience pour prendre le temps de connaître tes cheveux. Parce que c'est quand tu as appris à maîtriser tes cheveux, ta texture, ce que tes cheveux aiment, ce que tes cheveux n'aiment pas, que tu seras capable d'accepter tes cheveux et que tu seras capable d'en prendre soin sans avoir envie de retourner au naturel. Donc, soyez patiente, s'il vous plaît. Je parle ici aux femmes qui ont l'intention de retourner au naturel. Quand vous retournez au naturel, sachez que les débuts ne seront pas faciles. Je ne veux pas vous vendre le rêve et tout. Sachez que les débuts ne seront pas faciles. Ça sera difficile. Vous, vous allez détester vos cheveux. Vous serez complexé. Vous vous sentirez laide. Vous vous sentirez moins belle par rapport à avant. C'est normal parce que vous, vous changez toute transformation. Au début, fait comme ça. Mais après, vous vous habituez. Donc, cultivez la patience. Quand vous retournez au naturel. Donc voilà, c'est ça mes amours. Voilà un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Ce n'est pas pour juger celles qui sont retournées au naturel. Mais c'est juste pour faire comprendre un peu ce phénomène de quitter. Celles qui sont retournées au défrisage, pardon. Mais c'est juste pour faire comprendre ce phénomène qui consiste à être naturel et à se redéfriser. C'est juste pour comprendre. Peut-être ça peut édifier certaines et leur amener à revoir un peu leurs décisions au cas où elles voudraient se défriser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.